Depuis des années, les livreurs s'organisent à la CGT pour leurs revendications. Augmentation des tarifs et paiement des temps d'attente. Arrêt des blocages de comptes par les plateformes. Accès à la protection sociale. Régularisation des sans-papiers. L'absence de droits dans les plateformes fait le jeu de Deliveroo, Uber, Stuart. Les plateformes peuvent décider de baisser les rémunérations ou de se débarrasser des livreurs du jour au lendemain. Afin de nous défendre contre les attaques des plateformes, la seule réponse adaptée est de s'organiser et lutter pour des droits communs à tous. Avec des centaines de livreurs en grève pour l'augmentation des tarifs, l'envahissement des locaux d'Uber pour le déblocage des comptes et des rassemblements massifs des livreurs sans papier de Frichti, les livreurs et leurs syndicats CGT ont su démontrer leur détermination à de multiples reprises. Sous la pression de ces luttes, le gouvernement a pris la décision de tenir des élections du 9 au 16 mai. Des élections qui permettront aux livreurs de choisir les syndicats qui les représenteront pour négocier différents sujets. Le calcul des revenus, les conditions de travail, la santé au travail et les risques professionnels, la reconnaissance des qualifications. Des élections insuffisantes au regard des besoins des livreurs, mais qui doivent nous servir à construire le rapport de force. Toi aussi, fais entendre ta voix, organise-toi et bats-toi à nos côtés pour gagner de nouveaux droits. C'est en maintenant la pression que nous pourrons gagner de nouveaux droits pour tous. Du 9 au 16 mai, je vote CGT.